Ici Danny Bonaparte, c'est le temps de parler économie. Récemment, euh, publiquement, j'ai dit que la pire décision économique qu'on pourrait faire, ça serait d'accepter euh, de négocier les normes, de faire ça sur cinq ans, et de ne pas parler de tous les métaux lourds. Je ne suis pas arrivé à dire ça par hasard. Je suis arrivé à dire ça parce que j'ai fait une gestion de risque. Ce que je veux faire en parlant d'économie, c'est vous faire une gestion de risque simplifiée, pour corroborer pourquoi je dirais une chose pareille. Je me permets de le faire pour trois raisons aussi. Je me permets de le faire parce que, premièrement, je suis malade à cause des métaux lourds. Pour mon cas, je le sais, qu'est-ce que ça l'équivaut comme perte de production. J'ai 40 de mon temps qui est, qui est consacré à voyager pour m'occuper de cette problématique-là qui est complexe. 40 de mon temps aussi, pas juste voyager, mais activement m'occuper de ma santé. Ça, ce que ça fait, bien en fait, je ne suis pas en train de produire ici, localement, au niveau économique. Je suis non plus en train de produire à l'international avec mes fonds d'investissement, c'est-à-dire faire de l'argent, puis la rapporter ici parce que le siège social de mes fonds d'investissement sont ici à Rouen. Dans votre cas, c'est peut-être pas travailler dans vos entreprises ou peut-être pas aller travailler euh, parce que vous devez travailler pour subvenir aux, aux besoins financiers de votre famille. Fait qu'en fait, il y a des conséquences qu'on vit économiques d'être malade. Deuxièmement, en fait, comme vous, j'ai beaucoup d'argent investi ici. J'ai à prendre ma décision. Qu'est-ce que je fais dans le futur? En fonction de la réalité, c'est quand même une interrogation pour nous tous. Puis, je suis autant impliqué que vous. Puis, troisièmement, au cours des dernières années, on fait beaucoup appel à mes conseils stratégiques, que ce soit des institutions financières, que ce soit tous les paliers gouvernementaux ou des entreprises. On me demande spécifiquement des conseils sur réconcilier les stratégies économiques face au changement climatique, qui sont un enjeu pour les humains. Puis ce qu'on vit ici, c'est exactement la même chose. Si en fait on a à évaluer nos stratégies, voir l'économie, dans l'enjeu que la fonderie crée au niveau de notre santé, de toute notre population et des enfants qui vont continuer à grandir ici. Donc, je me permets de donner une opinion économique à notre communauté, corroborée par des faits. Simplement, pour faire une gestion de risque, on commence toujours à évaluer ce qu'on sait. On le sait hors de tout doute que les métaux lourds ont une conséquence épouvantable sur notre santé. Il y a des études qui le démontrent. Et moi aussi, je peux vous confirmer que ça a des conséquences importantes. Ce qu'on ne sait peut-être pas qui est un fait, c'est que des petites quantités de métaux lourds combinés ont des effets néfastes aussi. Un peu de plomb puis un peu de mercure isolé, c'est pas si pire. Mais les deux ensemble dans le corps, ça ne fait pas 1 plus 1 égale 2. Ça fait 1 plus 1 égale 10 fois les ravages. Dans mon cas, j'ai 15 à 20 métaux lourds qu'on pense différents. Fait qu'on a un fait qu'on sait que plusieurs métaux lourds ont une conséquence exponentielle. Mais ça va jouer dans notre gestion de risque économique. Maintenant, on a des variables. On a ce qu'on nous présente, qui est de dire, « Acceptez-vous qu'on va dépasser les limites. Acceptez-vous que ça va durer 5 ans. Puis, acceptez-vous que ça va peut-être être juste sur l'arsenic, le plomb et le cadmium. » Versus l'opposé, c'est de dire, ben, non, c'est les normes pour tous les métaux, puis tout de suite. Celle-là, la deuxième option, c'est celle qui nous fait peur. C'est celle qui nous fait peur parce que dans notre ADN, on a peur d'une fermeture. On a peur d'une fermeture parce qu'on nous parle de ça depuis toujours. J'ai une histoire de mon père que je me rappelle que dans début ou mi-année 80, il me racontait qu'il était allé à une conférence du directeur général à cette époque-là de la fonderie. Puis à quel point c'était un portrait noir. On va fermer, ça va pas bien. Bla, bla, bla. En fait, il est allé le voir parce qu'il pouvait parler avec ce directeur général-là. Puis il a dit, pourquoi tu peins toujours un portrait aussi noir du futur? Umberto, c'est facile. Si je dis que tout va bien, la main d'œuvre va nous demander plus, puis le gouvernement. ben Bravo pour la stratégie, parce que pendant les années 80, le gouvernement a payé une grosse partie de l'usine d'acide. C'est de toute évidence une stratégie qui est là depuis toujours, puis ça nous fait peur, c'est normal. Mais là, il faut évaluer exactement ce que ça implique, objectivement, pour être capable de prendre une décision stratégique adéquate. On voit sur mon iPad, je vous explique ça sommairement. On voit dans mon tableau qu'il y a deux scénarios en haut. On a le scénario 1 qui est d'appliquer la proposition qu'on a sur la table présentement, qui est la possibilité d'excéder les normes pendant cinq ans, puis pour pas tous les métaux. Et le scénario 2 qui est juste dire, non, on applique la norme immédiatement pour tous les métaux. L'objectif, c'est de voir une vue d'ensemble de la santé de la population et surtout les conséquences économiques positives ou négatives puis les probabilités de réalisation de chaque scénario. Maintenant, dans le scénario 2 ici, celui-là, on est confronté à soit une fermeture ou que la, la fonderie dise « Au présent, pour se conformer aux normes, on va gérer nos intrants. » Puis ça, ça fait qu'on va émaner moins parce qu'en fait, on est présentement en train de traiter les pires déchets de la planète. Mais si on ne rentrait pas les pires déchets, on pourrait émaner moins. en fait. fait Au présent, il pourrait dire ça puis dire, Bien, après ça, on va investir 1 à 2 milliards pour remoderniser notre usine pour justement se conformer. Si on regarde puis on compare santé, économie, puis les probabilités de ça. Si une fermeture, évidemment, on a une augmentation de notre santé parce qu'on n'émane plus. S'il si y a un investissement, bien ben évidemment, on a une augmentation de santé parce qu'on on gère les intrants et on va filtrer mieux dans le futur. Au niveau économique, s'il y a une fermeture, ça serait terrible. Ça serait terrible pour les familles dont les travailleurs sont à l'usine. Ça serait terrible pour les familles qui travaillent pour les fournisseurs de services à la fonderie. Ça aurait aussi des répercussions indirectes au niveau des commerces et un paquet de trucs. Il faut essayer de l'imager ça. Au niveau économique, les conséquences pourraient ressembler à ça, à mon avis. Mais à l'opposé, si on avait un investissement de 1 à 2 milliards, ben on garderait notre main-d'œuvre à l'usine. Notre main dœuvre indirecte et toute économie indirecte, plus on vivrait une période de grande prospérité. Investir 1 à 2 milliards dans notre communauté, c'est pas peu dire. Donc, en fait, moi, je quantifierais ça avec beaucoup de conséquences économiques positives. Là, il faut évaluer les probabilités des deux scénarios. C'est très difficile d'arriver à se faire une tête là-dessus parce que historiquement, la fonderie n'a pas toujours été facile à comprendre et toujours très transparente. Mais en fait, on regarde ça, puis si on regarde un peu l'historique, on se dit, ben on commençait en disant que ce n'était pas possible, après ça c'était 60, puis là on est rendu à 15. Ça donne un peu l'impression qu'on est stratégique dans leurs opérations. Parce qu'en fait, je pense qu'on a été tellement permissif, on leur a donné la chance de charger beaucoup plus cher pour traiter les poubelles de la planète. Et à, on n'a jamais eu de conséquences qu'on leur a imposées au niveau financier. Super modèle d'affaires. Charge plus, puis j'ai pas de conséquences. C'est sûr que je vais bâtir mon modèle d'affaires autour de ça. Hein? Fait qu'en fait, peut-être ça devient de plus en plus difficile pour eux de dire, ben, on ferme, tout est beau. Intuitivement, ça donne l'impression que je dirais qu'il y a 80, 75 à 80 des chances qu'il y ait un investissement important versus 20 à 25 des chances qu'il y ait une fermeture. C'est difficile à dire, mais d'après moi, il y a beaucoup plus de chances d'investissement que de chances d'une fermeture. Donc, on va juste les quantifier en disant que c'est, disons, 20 à 25, puis 75 à 80 des chances de ces deux scénarios-là. Mais là, on revient à ce que je dis qui serait la pire décision économique. Je le dis parce que beaucoup de monde viennent me parler depuis que je suis devenu public. Ils me disent qu'ils veulent s'en aller parce qu'en fait, ils ne veulent pas mettre à risque leurs enfants et leur santé. Si on confronte la santé et l'économie, la santé va l'emporter. Si on confronte la santé des enfants, Rappelez-vous, un parent va se garrocher devant un autobus jaune pour sauver son enfant. Pensez-vous qu'il va privilégier la fonderie? Il va dire non. Je m'en vais. Fait qu'on a une décroissance démographi démographique. On a une dépopulation. Ça, c'est sans compter qu'on sera pas capable d'attirer du nouveau monde. Quel fou dirait que je vais venir travailler ici? En fait, si on continue à émaner, quel médecin va venir travailler ici? Tout le monde va se dire la même chose. Les conséquences... De tout ça, il ben, faut les évaluer. Certes, si on accepte d'excéder de les limites pendant cinq ans, puis pas tous les métaux lourds, bon, ben, les employés de l'usine vont garder leur emploi, les employés des fournisseurs vont garder leur emploi, et il n'y aura pas de conséquences indirectes par rapport à juste ça. Mais la décroissance de la, la, de la population, les conséquences sur les commerces, la consommation, la valeur foncière de nos maisons, nos propriétés, c'est un trou que je ne peux pas évaluer jusqu'à quel point que ça va être. Il y a tellement de ramifications que ça peut être un cataclysme de conséquences économiques que je suis même pas capable d'imaginer. Mais ce que je suis certain, c'est qu'il y a beaucoup de chances que ces conséquences-là arrivent. Fait que si j'avais à imaginer ça, au niveau de notre santé, hors de tout doute, si on accepte de négocier les normes, on est perdant. Au niveau économique, on a, hors de tout doute, un bénéfice au niveau de notre main-d'œuvre qui travaille à l'usine. Mais les conséquences négatives de notre dépopulation, c'est juste épeurant l'imaginer les probabilités que ça arrive avec tout le monde qui sont venus me voir pour me parler de leur anxiété et des conséquences que ça risque d'avoir sur leur vie, c'est hors de tout doute au-dessus de 90% les chances que ça va arriver, ce scénario-là. Ce qui fait que on aurait une conséquence au niveau de notre santé grave, au niveau de notre économie, avec beaucoup de chances que ce scénario-là arrive. Puis je n'ai même pas parlé d'un des risques qu'on ne parle pas. Si présentement, on est stratégique pour la fonderie parce qu'ils ont bâti leur modèle d'envoyer la pire scrap ici à rouen ben bien, l'obliger immédiatement, ils n'ont pas de plan de rechange. Mais si on donne cinq ans, si on donne cinq ans pour se mettre aux normes, bien, en fait, ça serait logique qu'ils disent « On veut-tu vraiment le faire à Rouen-Noranda? Peut-être qu'on va le faire ailleurs, finalement. Puis savez-vous quoi? Il y a encore un risque de fermeture, mais dans cinq ans. Puis s'il y a une fermeture, c'est épouvantable. Regardez ma gestion de risque. On va avoir détérioré notre santé, détruit notre communauté, détruit notre communauté économiquement aussi, puis on aura perdu l'usine. En gestion de risque, ce serait la pire des décisions à prendre, d'accepter de négocier nos normes. C'est clair qu'en regardant mon tableau, c'est ici que ça se passe. On a un scénario qui amène un positif au niveau de notre santé, qui amène à forte probabilité une conséquence positive sur notre économie. Puis ça, c'est sans parler le message qu'on va envoyer à toute la planète. On est une petite communauté gros de même. Puis on s'est pris en main. Puis on a bâti notre avenir en fonction de l'avenir qui s'en vient. Celui d'un monde où ce que l'enjeu qu'on a dans notre petite communauté est l'enjeu qu'on fait face mondialement. On a à participer à bâtir un meilleur monde à nos enfants par la décarbonisation de notre économie ce qui veut dire une transition énergétique on sera déjà positionné avec le message qu'on envoie à bâtir demain sans compter qu'on a tout ce que ça prend ici en région parce qu'on est des bâtisseurs mécaniques de grands projets c'est ce qu'on a besoin demain on aura envoyé le message qu'on voyait clair et loin. Et on met toutes les chances de bâtir un meilleur avenir, une meilleure économie, puis une meilleure santé pour nos enfants. Fait que regarder ma gestion de risque, c'est pour ça que je dis que la pire des décisions qu'on peut prendre, c'est d'accepter de négocier les normes. C'était peur. Je concède c'était peurant, notre santé, c'était peurant pour l'économie, puis c'était peurant pour demain. Soyons courageux, soyons courageux, puis maintenant le cap, acceptez rien de moins que les normes d'émanation pour tous les métaux immédiatement. Merci.